Les arbres sont souvent recouverts de lierre qui les étouffe. Le lierre est un parasite redoutable pour l'arbre, n'est-ce pas Alors, le lierre est-il un parasite On va se poser la question en regardant ici ce paysage où l'on voit des troncs d'arbres qui sont couverts de cette liane. La liane, c'est-à-dire une, une plante qui grimpe sur un support. Ce lierre, avant de trouver son support, il pousse au sol. C'est-à-dire qu'il est rampant, il couvre le sol. Et dès qu'il a touché le tronc, le support, il se met à grimper. Parce que le lierre, c'est une plante qui aime la lumière. Et vous avez vu que ce lierre ne gagne jamais le sommet de l'arbre. Il va garnir son tronc, puis il va s'arrêter au niveau des branches. Pourquoi Parce que l'arbre a une croissance plus rapide que celle du lierre. Et en plus, le lierre est une plante qui aime la lumière, bien sûr, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il sera bien à l'ombre des branches du houppier. Alors la question c'est, est-ce que le lierre se nourrit de l'arbre Est-ce que c'est une plante parasite Pas du tout. Il n'envoie aucun sussoir dans le tronc. Il ne fait que s'accrocher à ce tronc. Grâce à des petites racines qui produisent des petites gouttes de colle. On appelle ça des racines crampons. Mais jamais il ne pénètre à l'intérieur de l'arbre. Donc ce n'est pas une plante qui se nourrit de l'arbre. C'est une plante qu'il utilise comme support. La dernière question, c'est faut-il se débarrasser du lierre Évidemment non. Le lierre est un bienfait et pour l'arbre et pour l'écosystème. Pourquoi Parce que ce lierre d'abord a des feuilles toujours vertes. Il ne perd pas ses feuilles à l'automne. Ça veut dire que l'hiver, c'est pratiquement la seule plante qui reste verte dans le paysage. Et ses feuilles vont servir de protection à des tas d'animaux qui hibernent, ou qui hivernent dans ses feuilles. Des insectes, des araignées, des oiseaux, etc. D'autre part, comme il couvre le tronc de l'arbre, il rajoute une protection supplémentaire contre le froid. Pourtant, parfois, le lierre peut être aussi gros qu'il étouffe bel et bien l'arbre. Qu'avez-vous à dire pour sa défense Ce lierre, ici, est particulièrement spectaculaire. Il est absolument énorme. Il recouvre de ses branches feuillées son support. On devine le support au bout du lierre. Cette fois, c'est le lierre qui a gagné. Une fois n'est pas coutume. Sa croissance a été plus forte que celle de son arbre support, mais simplement parce que l'arbre support était en fin de vie. Donc quand on dit que le lierre étouffe les arbres, c'est faux, sauf si l'arbre lui-même est en fin de vie, en sénescence, alors le lierre va le rattraper et le recouvrir complètement. Ce lierre est tellement gros, tellement spectaculaire, qu'il a un tronc absolument énorme, presque un tronc d'arbre. Voilà le tronc du lierre en question et ici le tronc de son arbre support. Comparable finalement, alors le lierre est une liane, mais quand on voit l'épaisseur de son tronc, la quantité de bois qu'il est capable de fabriquer, c'est presque un arbre. Et d'ailleurs, on a vu son houppier qui prend la place de celui de l'arbre support. Le lierre, finalement, arbre ou liane, alors ça reste bien une liane parce qu'il va lui manquer un caractère d'arbre, c'est-à-dire l'autoportance. L'autoportance, c'est la capacité à se tenir debout seul. Lui, il a besoin d'un support. Vous avez dit tout à l'heure que le lierre est un bienfait pour l'écosystème car il est un abri pour les animaux. Y a-t-il d'autres avantages apportés par le lierre Le lierre a un cycle de vie décalé par rapport aux autres plantes et c'est ce qui fait son intérêt dans les écosystèmes. Le lierre fleurit en septembre-octobre, à l'automne, alors que toutes les autres plantes ont fini de fleurir. Et donc ces fleurs, qui sont très mellifères, ça veut dire qu'elles fabriquent beaucoup de nectar, attirent énormément les abeilles. Ce sont les dernières plantes que ces abeilles peuvent butiner. Fleurissant en septembre-octobre, les fruits seront prêts en décembre-janvier, en plein cœur de l'hiver alors qu'il n'y a plus rien à manger pour les oiseaux. Et les fruits de ce lierre sont de petites baies noires. Il y en a encore ici sur ce lierre, ici en juin. Elles n'ont pas été toutes mangées. On les voit ici. Ces petites boules noires font le régal des oiseaux pendant l'hiver. Donc le, le lierre a un cycle de vie décalé par rapport aux autres. Il occupe une temporalité différente. Donc il n'a pas de concurrence. Il s'épanouit lorsque les autres plantes ne sont plus présentes. C'est donc une aubaine pour les écosystèmes, une aubaine pour les oiseaux, une aubaine pour les butineurs. Tout le monde sait qu'un arbre héberge des oiseaux dans ses branches. Y a-t-il d'autres formes de vie visibles facilement sur les arbres On voit sur cet arbre que ça fourmille. Qu'est-ce qui fourmille ben Justement des fourmis. On a toute une colonie ici qui se promène, qui va et vient dans un sens ou dans l'autre, et qui montre que cet arbre, est une véritable autoroute pour la vie animale. On voit aussi sur cet arbre qu'il y a de la vie végétale. Il y a, sur le chemin des fourmis, des mousses qui se sont installées sur l'arbre. Et puis, un petit peu plus haut, on voit qu'il y a une autre forme de vie sur ces trous, ce sont des lichens. Les lichens, ce sont des êtres, qui sont des êtres chimères, qui allient à la fois des filaments de champignons, et entre les filaments de champignons, des petites algues unicellulaires, des algues vertes. Et cet être double, à la fois champignon et végétal, vit fixé ici sur des troncs. Ce n'est pas un être parasite, il ne se nourrit pas du tronc, il s'en sert de support tout simplement. Des insectes, des lichens, des mousses, il y a donc de la vie sur les troncs. Il paraît même qu'un chêne pourrait héberger plus de 300 espèces différentes sur ses feuilles, ses branches,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 Un échange à bénéfice réciproque, ça s'appelle une symbiose. Mais parfois, les espèces qui vivent sur l'arbre ne sont pas bénéfiques pour l'arbre. Les parasites et les herbivores, ça existe. Encore une trace de vie animale sur l'arbre. Sur ce petit saule, on voit ici un nid qui a été formé grâce aux feuilles du saule, grignotées, repliées sur elles-mêmes. Et dans ce cocon, on devine de petites larves de petites chenilles qui ont éclos bien chaudement dans ce nid. Les animaux, les insectes ici, se servent donc des arbres, non seulement pour se nourrir, mais ici pour accueillir leurs œufs et protéger leur progéniture. D'accord. Et vous avez un autre exemple de parasite Nous sommes au pied d'un merisier. Un merisier qui a une anomalie. Quand on regarde cette branche ici, on voit qu'elle est très dense, pendante complètement modifié par rapport aux autres branches de l'arbre qui elles sont bien allongées, bien ramifiées. Que se passe-t-il dans cette branche bizarre Il y a là un champignon parasite qui s'est installé dans la branche et qui perturbe complètement sa croissance. Le champignon parasite lui se nourrit de l'arbre, se nourrit des sèves de l'arbre et en même temps ce champignon produit des hormones qui modifient complètement la croissance de la branche. Cela ne tue pas l'arbre, mais vous voyez que ça le modifie et on voit cette croissance complètement bizarre.